Merci camarade Ça c'est de l'esprit d'équipe Lui on va le mettre dans le lot aussi, merci camarade Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien nouvelle vidéo on est mardi mais je vais pas l'entraînement aujourd'hui, ça va être trop compliqué, ma collègue ne euh, peut pas être au boulot, elle va bosser de chez elle, donc voilà il faut que je reste sur place moi mais c'est pas l'envie qui me manque. En plus on a le match dimanche le premier de la saison. Je m'en remettrai. Oui bah oui je t'en prie, tu viens de derrière moi toi à l'origine. Voilà, donc pour toi Je crois qu'il y a un SV Brother devant. De moi je suis pas réussi à passer la première. Faut que je casse la chaîne là. On a des problèmes de boîte. ouais bon, du coup, par rapport à ce que je vous disais hier, j'ai mis les gants d'hiver de... là, mais j'ai trop chaud. C'est vrai est chiant, c'est que la nuit ça pèle, et euh... mais la journée ça va encore là. Il faut encore une vingtaine de degrés, tu vois. Par contre, le soir c'est tombé en dessous de 10 déjà donc. Euh... Je sais plus comment t'habiller ma pauvre dame y a plus de saison Faudrait que je mette mes sacs à dos Mes sacs à dos, Bon, ça va mieux bon. Mes gants d'hiver dans mon sac à dos quand je vais bosser Mais bon, ça va quoi On va pas non plus prévoir deux tenues On passe tous là, oh là là, c'est fluide, c'est beau c'est. Allez, retour et aujourd'hui puisque le périph' est ouvert mes amis, c'est une, une bonne nouvelle, une grande annonce. Ça tombe bien, j'avais la flemme de me traîner le fiac sur les routes de la région. Ah, je suis en train d'attacher mon sac à dos. C'est bon J'ai mis mon pulse ou mon cuir là Parce qu'il faisait froid, je suis engoncé J'aime pas ça Relou, j'ai l'impression de pas pouvoir bouger là Ils vont dans le même sens que nous euh, En face <rire> Incroyable C'est fermé en L'autre euh, en face là C'est fermé sur quasiment la moitié du périph C'est ouf du coup de voir ça, ça fait bizarre Ils doivent kiffer les mecs là, c'est rare hein. Oh, c'est super calme ce soir hein. y a rien à se mettre sur la dent sur le périph. Avant bon, là-bas, après à œil et jusqu'à la maison, mais là bon on va faire une vidéo expéditive, mais bon amis. ça marche aussi, c'est pas plus cher. Bon œil non plus. Très calme, on va voir jusqu'à la maison. pas jusqu'à la maison non plus. donc bah, écoutez c'était un, un mardi paisible Voilà. ça pourrait être une chanson de Gaël Faye, mardi paisible, après lundi méchant mardi paisible bon, bonne nuit, bonne soirée à demain pour la prochaine ciao bye